Salut à tous, c'est Kino, et aujourd'hui je vais vous parler de quelques news intéressantes sur Halo A commencer, pourquoi pas par Halo Infinite On va pas revenir sur les choses qui fâchent, mais depuis la XGS et la démonstration non terminée du jeu, la seule véritable info de la part de 343 que nous avons eue sur Infinite, c'est son report en 2021 Et bien il y a quelques semaines, 343 a pris parole pour dire que nous aurons enfin de nouvelles sur Halo Infinite il faudra très certainement attendre le début d'année prochaine pour créer, selon eux, un nouveau départ après les fêtes. Ça reste une bonne nouvelle. En attendant, enfin, le prochain jeu de la licence, la MCC est enfin complétée et son crossplay permet désormais aux joueurs PC et Xbox de jouer ensemble en multijoueur. Pour autant, ils n'ont pas fini avec notre belle compile puisqu'une nouvelle saison arrivera dès janvier ainsi qu'une mise à jour mineure en décembre. Il se pourrait même qu'une période de double XP se profile pour nous faire patienter du 8 décembre 19h au 4 janvier 19h. Un nouveau flight test est dans les cartons et doit arriver avant la fin d'année avec notamment un projet de navigateur de partie perso. La liste de toutes les améliorations se trouve en lien dans la description. Quant à moi, je vais prendre quelques instants de votre temps pour une dernière bonne nouvelle. Un comics va débarquer en France Allô, dommages collatéraux Édité dans l'hexagone par Manabook ce comics paru il y a deux ans en Amérique raconte comment l'équipe bleue plonge dans les combats d'une invasion planétaire au début de la guerre contre les Covenants. Ils seront aidés d'alliés inattendus et de gadgets expérimentaux. Ce comic sera composé de 80 pages pour un prix conseillé de 15 euros. Il peut être d'ores et déjà précommandable en soutenant Halo.fr sur le lien en description. Le début d'année s'annonce rempli d'Halo et ça, ça fait plaisir. J'espère que toutes ces petites news vous auront plu. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, vive l'eau